Let pour Stephen William Phelps. Pas du tout, pas de connais papa maintenant. Dans sa paye a tomber là, faut que je nous calais tout bon. C'est sous Union Green, citoyen citoyenne tant cou Haïti capable compter. L'aiment dit Union Green, ni ou ni l'autre moins pas cité t'es au. Me nous connais qui ça me v'lait dit. Union Green moins pas si t'es au, yo connais c'est à qui au même même moins parlé. Moun ki gen dignité ak mounite, moun ki pa konze, moun ki toujou reme zami, mais ki pa kite zami trenne yo. Moun ki reme la vie, mais ki pap kite l'argent ak ti avantage pran nam yo. Si se pat union gren sa yo, nou tap kaka deja. Malgré tout, système nan fè an pile diversion pou yo ka kreye division nan nou. Gardien système n'a pas de pitié pour aucune institution qui servi a servi un pas. Les sociétés à fait une chavire tête en bas. Yo pas de pitié pour aucun cadre qui a senti bon dans le pays. Il kaka fait sentir qu'à la police. C'est yo qui le la justice. Yo fait la presse tourner trois pied. Pourtant, la presse, c'est un plus gros outil gardien en société, mes amis système n'a fait nous avec l'ombre. Les médias contact avec médias. journalistes tombent dans Ils ont shooté sous l'autre. Sans compte, le système qui a fait un qui a fait qui a fait a fait système qui a fait un coup de balle fait l'autre. même. Y a parce que c'est les nous diviser Y profiter profité régner pour jouisser jouisse. J'en fait payer à tout nous l'enfer pour la masse populaire. Chaque jour nous lever c'est crever, n'a pas En pile fois, nous compose nos questions. Si nous pas mourir, qui ça nous <laughs> a fait? Mais si nous pas mourir, c'est parti pour nous ta parti, pour nous pa pas jamais revenir parce que ici, Yo, yo chak jou, le système n'a -e -e -trav -si. pas yo, pren la, ri, nan pou la vie, nous détruit l'avenir. Pourtant, yon Gren m'a pas yo, c'est yo qui chaque jour, le système n'a pas fait malheureux, malheureux, travailleux, travailleurs, choisis, dans les facteurs, pour grand-mère, c'est yon Gren qui toujours prend la vie dans l'idée pour refabriquer la vie, pour réinventer l'avenir. Mais, pour diable, c'est les Gren yo qui toujours mourut avec la tête, professeur créateur, journaliste, artiste, tout envie courir parti pour pas mourir. Pour qui ça Parce que le mafia qui ki kidnappe pays depuis 12 ans, c'est lui qui possède monopole pour écraser, briser tout le monde qui peut répéter ça ou ta rien, Et c'est un travail déblayer terrain à faire là. Il a fait nous vider les liens pour inviter l'occident venir pire richesse nous en bataille. Boutte papa de saline te quitte pour nous. frère, papa maintenant, Stephen William Phelps. En vérité, c'est pas pour me flatter ou m'adresser ou l'être si là. C'est plutôt pour ba ou hommage pour militance, résistance et parole, encouragement dans la bataille bien-être là. Les yo, m'encourage en an pile encore. Youn youn ngren yo, m'encourager nous tout. Parce que c'est nous-mêmes qui qui pays. Grand frère. Vous voulez profiter, faire songer. Mouvement contre dilapidataire, fond petro caribe dans diversion à division. Alors, c'est pour ça que quoi union un grand monde qui yo yo à rester soudé avec revendication la masse populaire. Et c'est pour nous mettre grand Mettez force pour nous demander contre Petrocaribéa. Et c'est la police, la justice avec la presse qui nan pou la arrière, oui. krease, est un système de renfort pour craser le mouvement là Mouvement contre Petrocaribéa crasé, c'est parce que la police, la justice, ils ont utilisé la presse pour craser le mouvement. Je dis à, n'après aucun monde qui a demandé petro Petrocaribéa, pas passer encore. Pourtant, dilapidateur, toujours là, y a créé division, nan fait diversion. C'est pour ça que je quoi, la presse a compil acte dans divers secteurs participés dans la fabrication de la misère de Haïti. Ya. Atis, HMI, ça, comment on dit, et y a pas innocent. Pas de tout pas de connaître. C'est la presse qui a fait le pour déclarer, c'est après Dieu qui président avant même de publier le résultat officiel de l'élection. Nous avons un bel belle petite voix féminine qui a signalé, la signalé. Après ça, même petite voix ça, vous traînez dans le palais pou pour aller balle récompense diversion. Système qui la presse de la tête aux pieds. La presse n'a pa pas participé dans détruire toute une société juste pour faire tuer le système dans plaisir, mes amis. C'est pour la presse caler j'ai les koli pour voir le système sous dos, pour accompagner la population qui est en tribulation. Je dis, moralité en pile dans la presse a boule sous pile fatra. C'est pour nous corriger ça. Et pour ne pas quitter système de, de griez dans sous nous fausse corruption système tellement puissant le sal ne pas d'abri Il n'y a aucune possibilité pour journaliste riche riches, micro ni posséder de gros si c'est pour ça Liliane Pierre Paul Akmarvel Marvel Dande ils de tapent un millionnaire dépasser limite mes amis toute société côté c'est l'esprit qui a dirigé médias c'est un pas pour les sociétés à Falta. Dans le pays cite ces médias qui exigent mettre SIC avec draps blanc sur pile caca. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour une institution dans la presse, pour nous quitter, disparaître dans la tentation, bel caï avec Ce n'est pas possible pour n'importe qui si influencer, mercenaire sur réseau social, qui déjà tout sale, et c'est sal moun pour faire pareil plaisir. Et puis où on un quête de l'autre moun même, à griner dans sous ça Comprenez-nous, pa vous pas pas. Je dis à, c'est pour nous créer ça. C'est notre division à diversion. Équipe démolisse Haïti, vous plaisir. Je dis à, par un voyage, plaisir, soldat. Pour venir attaquer les gens qui sont en face de C'est pour nous comprendre ça. c'est un bouffon par un voyage, pour venir créer division dans diversion. Comment le lancour encore la plan et a, ya, ya, et placenta? Son soldat katel mafia qui ki même memwola, sal moun pou pa ren. Hmm? Le yap kraze, brize, le yap masakre moun nan katye popile, se youn youn gren moun pat site yo, yon ki toujou kampe ap denonse, en pilot media fème kamera, fème min sou et mode influencer ça c'est chien t'es t'ap chien t'es derrière petit avantage non mais cartel là je dis là les arrivés pour nous reter pays en bas mes katel mafia mais nous pas ka faire ça dans tête chaud parce que c'est gros pour pré système dans servi pour créer diversion division je dis là il existait dans toutes te. tout ça c'est travail système là travail cartel là un militant un bon militant Léon de Jida. il dit pas je comprendre comment sdp finit font bataille contre système non comme ça et puis il chaque militant en barricade et puis je dis c'est comme ça pour sdp tourner conzé dans la vie masse populaire chaque fait ça parce que le système non toujours à chercher à dans le nous pour créer division non quand nous nous boucher géo acti petit avantage babak moustache c'est là où ils m'ont nous pour nous caler génois et pour nous caler en nou tout et c'est pour ça même même si moi-même ne pas jamais pardonner André Michel pour coup contre Léféa mais moi pas jamais prendre André Michel pour six mois parce que c'est Ariel, oui, il a un dans la demande chaque militant en barricade. Les gens qui démontent l'Aiti, nous nous connaissons. Nous ne pouvons pas campé derrière les barricades. Nous ne pouvons pas de mettre ça, continuer à créer diversion pour faire nous railler les gens qui semblent avec nous. Pourtant, nous nous même tous les plus chaque fois Nous ne pouvons pas de faire sorti pour gagner c'est une pa parmi plus gros pays cap bourgeois qui ki kidnappe pays depuis dix ans. Mais oui. C'est un groupe bourgeois oui qui ki kidnappe pays depuis dix ans. et puis c'est moun yo qui président qui président. C'est eux qui doivent gain contrôle tout port et aéroport pour qu'on faire contrebande entre Kagaison Zamac drogue alors faut que je nous caler tout bon pour ne pas jouer à le Parce que les gens qui c'est eux qui ont tout fréné à ce n'est pas C'est eux qui ont empêcher nous de voter les élections pour mettre un président légitime dans le pays pour venir faire redressement. Ariel Henry, ce dernier représente un système nan le pour le cas renouveler propre pal. Ariel, c'est le système. Le système dans le servir à Cli. Ce soit au sacrifie li, ou soit au kwape li, pou mette yon lot chou l'ki ka joue rol la. Le sa, système nan ap kontan reprenne kontrol APN ak a parce ponko. Parceke jodia, Ariel Henry, li di, la kembe, APN li nan pon yet li, li pa bay li. Et c'est pour ça oui, ou en pile kout de ap tiré, nan tout quartier popile, mou pour mouru pou gambe si. <laughs> pour faire bourgeois plaisir non et c'est pour ça même yo dit yo pas n'en accord encore après yo fin passé oui, yo l'un des a coupé raché oui mes amis yo dit yo pas n'en accord encore mais nous comprenons yo tout petit soldats gros a sapat nan ghetto yo c'est si soldat système non et ce même système qui doit être fiel, ce n'est pas peuple haïtien pour nous mettre en face. Ce n'est pas un peuple haïtien pour nous critiquer comme quoi nous un peuple civil qui doit à gommer, à gang pour libérer le pays. Non. Nous ne prenons en une diversion. Sa. Les gars qui ont en pile, C'est le victimes système. Nous tous connaissons, nous n'avons ghetto qui a un jardin de Et nous gardons ça nous nous, qui a passé aujourd'hui. Nous tous comprenons, côté des amis de qui monde qui c'est l'Église, c'est un parti criminel dans la diaspora, gros commerçants, dirigeants, agents de sécurité, bourgeois, anciens parlementaires, dirigeants, systèmes. Allez vérifier dans la ouais combien canténaires. De de Allez vérifier dans APN, dans le comité de l'ancien parlement qui a servi le système, il peut pas pu aller il a vérifier. Les amis, ils ont chanté, il dit, les gens qui prennent l'école, pas de à cadavre, mais c'est dommage, c'est marrant ce fait, sous max maximum cadavres qui était sous trop de pour aller à l'école. Et un pile de gens qui n'ont pas conscience de l'école, malgré qu'elle la mafia qui finit cassé pour être diaspora, une diaspora qui est consciente, ils prennent 1,50$, mais ne n'ont pas dire rien. Nous prenons l'école qui campe avec l'argent ça. Tout l'agence ça a servi pour acheter belle caille, examen, pour se marier dans ghetto, pour les élections, pour se s'éloigner de l'accès, mais quand ils ont des pilotes. Monsieur Zioué, quand il était artiste dans... Là, yon yon ba me mafia, ki drog la, et hier il y a un district qui en bas, mais mafia qui supportait cartel drogue là et Jodia. Même les nous bataille pété dans mitan yo. Faut que nous pas prenne diversion parce que c'est nous créer diversion système nous un moyen Ak espace se passe pour li Imagine Imaginez, y ont bouffon comme toton Bichard une traine et y ont créé Attis, Alba Fleur là, Jovenel nan parlait. Yo ton les parrain fin pété fiel fiel, et les ça yo pété bataille entre yo you n'a dénoncer l'autre non ça bagarre des peuple haïtien les nous te kon filer en bachal pour n'a entrer dans pale national peuple la pas de connaît et c'est pour ça oui me dit nous ou o ka toujours remè mes amis mais faut pas quitter amis traîner ou ka toujours remè bien vivre mais men... Ou pas qu'à quitter là, j'en prends un mot. Système n'a pas publié photo. Ce système n'a pas publié photo. T'as vu si nan pat foto yo. Nous vas t'ab j'en connais. Je dis à. C'est pour une v en haut, v en bas. Pour bonne connerie ça yo pas voulu utiliser la presse puis au là avait t'éto. Pendant sale image l'autre monde T'as diosé ni isolant, tonton bicha, ticha ba à toute l'autre nous connais yo. Yo toute ces conneries. Toutes tout ces choule paraine les peuples là t'a prend balle dans cité yo pas de parce que yo tap jouissé dans palais national côté cabrit monté do chien. avant là yo ranger corps yo pendant tout yon pays a gaspiller dans massacre ak génocide yo passé sous trace ak rigol sans pour y a le dans festival somfest ak paraine yo jouen des sponsors ba yo gros l'argent L'agent yon prenne, mes familles, moun yon kidnappé oui, mes amis. Mbaraon ne comment ou pays fait produit modèle énergie men sa yon Yon dal moun ki gen po moun an dans animo. L'école pral ouvèn en kek semen la. Se toujou yon yon gren citoyen citoyen. qui toujou ap pour pou la masse popule pas victime en ba men système éducatif la. Qui par à échapper en bas de système mafia. Mais, une décision ministre Nesmi prend pour éliminer la 7e année dans le lycée. Dans tout lycée dans le pays. Depuis la décision, ça a passé. Puis, parents qui sont dans Cité Soleil, les parents qui sont dans toute quartier Populaire, et ne peuvent pas aller à l'école à encore la classe fondamentale ça l'IPAP peut encore dans le c'est l'école privée qui va le profiter c'est pour être parent haïtien yo, pour faire l'argent parce que l'école fondamentale l'état gagne yo parce que l'école fondamentale l'état gagne yo yo déjà pas ici yo pas gagne assez place l'état pas même payé les professeur pour yo et puis yo pas de place assez mes amis pour yo, pour yo recevoir pour pipiti 12 classes 7e année qui dans chaque lycée dans le pays. C'est professeur Josué Mérilien, dans la tête UNO, qui écrit ministre pour demander li, tant ministre, retournez sous décision, si là pour nous, pour sauver par un sa, monde, dans le quartier populaire, qui n'a pas toujours gagné gros l'argent pour al payer l'école bourgeois. Hein eh? Tant pis, ministre. Dans l'acte George Méliès ou à son monde qui met à nous notre premier ministre là Cap Modèle t'as pri, pas prendre décision ça qui pape en faveur la masse populaire et décision ça tout il capable éclater gros cabouillage dans tout pays qu'au total le jointion latrié par un qui pape payer l'école granègue. l'école grenade qui déjà tête neg. avant moi aller moi pou rete chapeau mwen devant de Stéphane William Phelps. pendant m'a profité profiter mande ou rete sou revendication masse populaire c'est un devoir moi mande man ou tout ride nou sensibiliser ministre Nesmi Maniga même s'il y pas konn doule masse populaire pour li pas quitter grand des chef monter dans tête li pour li courir prendre décision qui pas dans avantage moun qui pi bas nan échelle société ya. C'est vrai, ce système qui est le post-ministre. Mais il n'y a pas raison pour lui aller gaspiller l'image pour le système pourri qui méritait compétence de l'esprit pour l'influencer les influencer comme, comme technicien. Respect. bosma dit pas du chou. Pas de, vous, pas de